Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de Lila. C'est Marine l'aventurière. Alors voici Marine. Elle observe un puma sous un arbuste. Elle veut tout simplement explorer la montagne. C'est l'aventurière de la classe. Et aussi c'est la camarade de Lila. Voici l'histoire. Marine l'aventure. Sortez votre manuel, dit le maître. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Marine soupire. Elle s'ennuie. Elle rêve de partir à la recherche de la perle verte et, elle imagine, elle explore la montagne. Alerte. Un puma sous un arbuste. Elle observe. Il est superbe elle repart, un mur l'arrête, mais, mais elle est un tunnel. Marine, tu rêves, dès le maître. Un an, murmure Marine. Répète ce que je viens de dire. Et sortez votre manuel. Je répète encore fois. Marine, l'aventure. Sortez votre manuel, dès le maître. Marine soupire, elle s'ennuie, elle rêve de partir à la recherche de la perle verte et elle imagine, elle explore la montagne. Alerte, un piment sous un arbuste, elle observe, elle est superbe, elle repart, un mur l'arrête mais il y a un tunnel. Marine tu rêves, dit le maître. Oh, « Non, murmure Marine. Répète ce que je viens de dire sortez votre manuel. » Alors, cette fois, vous avez bien écouté l'histoire de Marine. Maintenant, on va faire compréhension de débat. Euh, L'oral, c'est les rêves. Alors, voici trois questions. « De quoi Marine rêve-t-elle » De quoi Marine rêve-t-elle? De quoi Marine rêve-t-elle? Que répond-elle quand le maître l'interroge? Que répond-elle quand le maître l'interroge? Et toi, as-tu dit j'ai pensé à autre chose pendant la classe? As-tu déjà pensé à autre chose pendant la classe Alors, ce sont les trois questions de compréhension du thème, les rêves. Alors, pour vous aider bien sûr à répondre à ces questions, écoutez encore une fois l'histoire. Sortez votre manuel dès le maître. Marine soupire, elle s'ennuie.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 Alerte, un puma sous un arbuste. Elle observe. Elle est superbe. Elle repart. Un mur l'arrête, net. Mais il y a un tunnel. Marine, tu rêves. Dès le maître. Euh, non, murmure Marine. Alors, euh, répète ce que je viens de dire. Et euh, sortez votre manuel. Sortez votre manuel. Alors, quoi Marine rêve-t-elle Que répond-elle quand le maître l'interroge As-tu déjà pensé à autre chose pendant la classe, Est-ce que tu as déjà pensé à autre chose pendant la classe Ça veut dire tout simplement lorsque le maître ou la maîtresse explique la leçon. Est-ce que... Tu penses à autre chose ou non Voici les questions. De quoi Marine rêve-t-elle Que répond-elle quand le maître l'interroge As-tu déjà pensé à autre chose pendant la classe Ce sont les trois questions de compréhension des débat. De quoi Marine rêve-t-elle Que répond-elle quand le maître l'interroge a tu déjà pensé à autre chose pendant la classe? Pour la première question, de quoi Marine rêve-t-elle? Elle rêve de l'aventure. Alors, c'est une aventurière de la classe. Et elle veut tout simplement partir à la recherche de la perle verte et explore la montagne. De quoi Marine rêve-t-elle? Elle rêve de l'aventure. Que répond-elle quand le maître l'interroge Alors, il y a un dialogue entre le maître de français et Marine. Marine, tu rêves. Marine, tu rêves, dit le maître. Euh, non, euh, non, murmure Marine. Répète ce que je viens de dire, hein Répète ce que je viens de dire. Eh, sortez votre manuel. Sortez votre manuel. Alors, c'est « Sortez votre manuel ». Que répond-elle quand le maître l'interroge Elle répond par… Elle répète ce qui… Elle rép... Oui, elle répète ce qui… Le maître dit « Sortez votre manuel ». Sortez votre manuel. Et toi As-tu dit « As J'ai pensé à autre chose pendant la classe ». Et toi ah, tu dis, j'ai pensé à autre chose pendant la classe. Oui ou non? Ça veut dire tout simplement, lorsque le maître ou la maîtresse explique la leçon, est-ce que tu fais attention ou tu penses à autre chose? Ça veut dire, tu rêves. Est-ce que tu peux nous raconter? Voilà. Alors, c'est ça, la réponse, à ces questions. Pourquoi Marine rêve-t-elle Elle rêve de l'aventure. Que répond-elle quand le maître l'interroge Elle ne répond pas. Sortez votre manuel. Ça veut dire, elle répète ce, qu elle, ce que le maître vient de dire. Et pour la troisième question, c'est à toi de répondre. Normalement, est-ce que tu fais attention pendant la classe ou tu rêves Ça veut dire, que tu penses à autre chose. Voilà. Maintenant, c'est la lecture de Marine l'aventure. Marine l'aventurière, sortez votre manuel, dit le maître. Essayez de lire. Marine l'aventurière, sortez votre manuel, dit le maître. Marine soupire. Marine soupire. Elle s'ennuie. Elle rêve de partir à la recherche de la perle verte. Et elle imagine, elle explore la montagne. Alerte, un puma sous un arbuste. Elle observe, elle est superbe. Elle repart, un mur l'arrête, Mais, Mais elle est un tunnel. Marine, tu rêves de le mettre. Et non, murmure Marine. Répète ce que je viens de dire. et... Sortez votre manuel. Encore une fois. Marine l'aventurière. Marine l'aventurière. Sortez votre manuel et le maître. Marine se pire, elle s'ennuie.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 mais il y a un tunnel. Marine, tu rêves de le mettre. Euh, non, murmure Marine. Répète ce que je viens de dire. Sortez votre manuel. Sortez votre manuel. Alors, c'est l'histoire de Lila. Je viens de vous raconter aujourd'hui l'histoire de Lila. Marine, l'aventurière. On sait déjà que Marine est l'aventurière de la classe. Elle rêve de partir à la recherche de la perle verte. Euh, elle veut tout simplement explorer aussi la montagne. Alors, euh, elle observe un puma sous un arbuste. Elle est vraiment super, super, oui. Alors, elle voit aussi un tunnel mais tout simplement elle rêve, en réalité elle était en classe, voilà, je vais vous raconter euh, la prochaine fois la suite de l'histoire de Lila, la plume de Flora, la plume de Flora,